Un problème d'Olympiade en Biélorussie, en 2007. Soit ABCD un quadrilatère. A, B, C, D. L'angle CAD. CAD, 45 degrés. ACD, 30 degrés. BAC et BCA, chacun 15 degrés. Trouvez la mesure de DBC. DBC, celui-là. On va faire une figure avec GeoGebra, voir qu'est-ce qu'on peut conjecturer. GeoGebra m'informe que DBC fait 90 degrés. Bizarre. Et plus cet angle est toujours 90, en bougeant les points A et C, peu importe la longueur AC. qu'est-ce qu'on a comme propriété Deux angles égaux, alors, les côtés BA et BC sont égaux. Mmh. Triangle isocèle. Soixante degrés au total. Quarante-cinq degrés. quarante degrés. Angle peut-être droit, peut-être. Hein? Enfin, presque sûr 45 degrés 90 45 degrés ce qui reste donc BD et BC devraient être aussi égaux 45 degrés ici deux, deux angles égaux tiens j'ai envie de tracer un cercle de centre B BA, BD, BC égaux. Qu'est-ce que ça peut donner Alors, je trace un cercle de centre B. Je trace le triangle ABC tel que BAC fasse 15 degrés. BCA aussi 15 degrés. Je trace la perpendiculaire ABC. Elle coupe le cercle en D' angle droit. Je relis avec A et avec C. Question. Est-ce que le point D' serait le même pour le point D de tout à l'heure parce que si c'est ça je viens de prouver que l'angle CBD est droit qu'est ce qu'on a ici BA égale BD prime égale bc bc trois rayons égaux angle droit alors cet angle inscrit c'est la moitié de 90, donc 45 degrés. La moitié de cet arc. 15 plus 45, 60. Triangle isocèle avec deux côtés égaux et un angle 60 degrés. Il est équilatéral. Alors, celui-là, il est 60 degrés. Celui-là aussi, 60 degrés. Celui-là... La moitié de AB' 30 degrés. Du coup, l'angle CAD' 45, A, C D', 30. Si je veux construire la figure initiale, BAC c'est bon, fixe. Les demi-droites AD' CD' qui font 45 degrés et 30 degrés, elles se coupent. En un unique point ici je l'appelais d' mais au début il appelé d c'est clair je viens de prouver que l'angle cbd est droit la même méthode commencer par la fin ainsi dit on pourrait l'appliquer au problème assez célèbre suivant on se donne un carré ABCD, ici deux angles de 15 degrés, tiens, les mêmes 15 degrés de tout à l'heure, l'intersection disons F, FAB 15 degrés, FBA 15 degrés. Prouvez que le triangle FDC est équilatéral.